Salut tout le monde c'est Willman, content avec vous. On va regarder aujourd'hui l'évolution de l'agro avec les deux lumières de Vipar Spectra. Mais aujourd'hui c'est une grande journée. On a reçu les prédateurs pour tuer les trips. Et oui, donc j'ai commandé ça de Anatis Protection. Euh, j'ai pas été commandité malheureusement. Euh, ils m'ont pas donné de nouvelles là, euh, sur ce sujet. Mais allez voir ce site web euh, là, pareil, c'est Québécois Anatis Bioprotection offre plusieurs euh, insectes prédateurs pour euh, les trips, pour les spider mites, tous les problèmes là, de plantes de cannabis, ils ont une solution pour vous. Donc euh, j'ai ici là, des cucuméris et j'ai aussi des laps. donc euh, on va regarder le mode d'instruction, un petit papier donc c'est cool, euh, accrocher le sachet à la plante à l'aide de son crochet donc euh, à l'ombre de le, dans le feuillage médian de la plante les sachets de 5000 doivent être disposés à toutes les quatre à six Les sachets 250 doivent être disposés dans chaque pot moi c'est un par pot les acariens sont mobiles et visibles à la loupe à l'aide d'une loupe il faut changer changer les sachets 4 à 6 semaines. Donc, il faut que je fasse ça en deux traitements. Euh, on m'a dit là, euh, Anatis, j'ai communiqué avec Anatis à deux occasions. Une fois pour euh, m'informer quel, quel insecte prendre pour tuer les trips. Et puis la deuxième fois, c'est un courriel pour avoir des euh, prédateurs gratuits, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on va commencer par ça ici. Les euh, cucuméris. Je vais ouvrir ça et je vous reviens immédiatement. Donc, euh, j'ai reçu mes sachets, il me reste juste là, à les installer. Donc, j'installe ça dans le feuillage. On va essayer de cacher ça un peu de la lumière. Et puis, il ne faut pas agrandir les trous, il faut laisser les trous comme ça. Et puis, les insectes vont sortir de là pour aller tuer les trips. All right, gang, donc j'ai installé mes sachets. Il fallait en mettre un par plan, j'en ai mis deux. J'ai 11 euh, plans. J'ai euh, mis deux sachets par plan et puis, euh, donc c'est ça, j'ai mis deux sachets par plan et euh, j'espère que ça va tuer les Trips, j'imagine que ça va sortir euh, à la noirceur, il faut une loupe pour voir ça. Euh, et puis ces petites mythes-là, c'est des mythes, quand ils mangent leur euh, proie, la mythe elle devient un petit peu rouge change de couleur, donc euh, je sais pas si on va être capable de voir ça demain ou après-demain. Je vais essayer de sortir ma loupe et puis on va essayer d'être un petit peu plus attentif à ces insectes prédateurs-là. Donc, je viens de nourrir euh, mes plants. Et ça va être euh, le bon moment pour mettre le deuxième insecte prédateur. Euh, c'est bien indiqué là, de bien humidifier le sol avant d'introduire les acariens. Donc, euh, c'est fait... La terre est humide, donc il faut seulement là, que je saupoudre euh, le contenu sur le sol dispensé équitablement dans la zone traitée ou dans les endroits propices. Les acariens sont mobiles et visibles à l'aide d'une loupe 10-15X. Faire un ou deux introductions au début de saison, la seconde application doit être réalisée deux à trois semaines après la première. Donc, vraiment, là, après trois semaines, un mois, il va falloir sûrement que je rachète des insectes prédateurs. Donc, ça va se faire en deux étapes. Euh, J'ai choisi euh, les insectes prédateurs au lieu des shampoings ou des euh, ou toutes sortes d'autres produits chimiques ou euh, même biologiques. Euh, je me suis dit, si on a un problème de souris, moi, je ne vois pas que les trappes de souris, je vois avec un chat. Donc, euh, je me suis dit à la même affaire avec les trips, on va y aller avec les prédateurs. Je pense que ça va être efficace sans niaiser, boys. Donc, euh, je vais mettre mon deuxième prédateur. Je vais saupoudrer ça là, sur ma terre. Je que ça va être efficace. Eh, yes. Seigneur! Acrobatie, boys, l'acrobatie. Si vous savez comment j'ai chaud. Ah, j'ai juste utilisé euh, le tiers, là. je pense que je vais en mettre plus. Donc, j'ai euh, saupoudré mes prédateurs euh, dans mon surplus de terre. Euh, ce prédateur-là, ça tue les euh, larves et les oeufs dans la terre. Tandis que mes petites enveloppes, euh, c'est des euh, prédateurs là, qui vont tuer les adultes, les «trips adultes ». Donc ça ici, ça tue les œufs des «trips » qui sont dans la terre. Donc j'ai saupoudré ça un peu en espérant euh, qu'ils ne vont pas manquer d'oxygène, parce que je vais quand même euh, fermer mon bac. Donc euh, en espérant que le travail se fasse et que lorsque je vais utiliser cette terre-là, qu'il n'y aura pas des trips qui vont apparaître. Donc, euh, vous voyez les feuilles, les petites taches là. Ben, ça c'est les trips qui font ça. Donc euh, j'espère vraiment là, que ça va disparaître ces trips-là. Et que dans euh, mes prochaines grows, lorsque je vais utiliser ma terre pour les prochains plants, et eh bien j'espère qu'on n'en retrouvera pas là, des feuilles comme ça. Je sais pas si c'est des excréments ou des graphines des TRIPS, il y a un abonné qui m'avait dit que ce serait peut-être des excréments. De la merde! Est-ce que c'est de la merde de, de TRIPS? Est-ce qu'on la voit très bien là? Regardez là, vous les voyez là? Donc euh, les deux lumières Vipar Spectra font très bien le travail. Toujours là, avec le modèle XS2000 que j'ai mis en diagonale là, pour égaliser la lumière. Euh, ici, le plan est très haut. Ça va très bien. Euh, J'adore le GMO Animal Cookie qui est ici. Qui est ici. Vraiment, il sent bon. Ça sent un peu là, comme le Gelato Mint mélangé avec du beurre. Gelato Mint, beurre, Popcorn. Est-ce que j'aime ça? Je vais vous dire la vérité. J'aimerais ça que le goût du beurre, le popcorn ne soit pas là, ne soit pas présent. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir continuer à faire la chasse au phénotype. Le Glouki numéro 4. Plusieurs personnes aiment le Glouki numéro 4. Ah, goût fruité, là. Euh, sucré, fruité. C'est pas mon style. À... il est beau. Il est beau. Même en vrai, là, il est encore plus beau que sur caméra, on dirait sais pas si on va très bien. il ah, y a des poils. Il y a des poils, man. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est mon petit côté cariophilène, je pense. La feuille un petit peu mauve. Je pense que à cause du froid. Donc, ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, c'était vraiment la vidéo pour vous présenter les prédateurs. Donc, euh, cucuméris dans mes petites euh, enveloppes. Et puis euh, ce que j'ai saupoudré, je ne sais même pas par cœur, c'est un nom quand même assez scientifique. Alright gang, donc euh, on les voit pas, on les voit pas là, les prédateurs, sont vraiment euh, dans l'enveloppe, faut pas agrandir le trou. Et puis j'ai saupoudré ma terre et puis il n'y a pas rien qui bouge. Il faut une loupe là, euh, 10 à 15 fois, il faut grossir 10 à 15 fois. Là, j'ai grossi ma caméra par 4. Donc, on est vraiment loin là, du 10-15. Il n'y a rien qui bouge là-dedans, là, à part ma main. À part la caméra, il n'y a rien d'autre qui bouge. Donc, euh, c'est ça. Il y a bien du monde qui voulait les voir. Plusieurs personnes m'ont contacté là, sur Instagram pour pouvoir voir les prédateurs. Mais C'est à la loupe. C'est à la loupe. Ce que je comprends pas, c'est qu'on est capable de voir les trips à l'œil nu. Donc, euh, j'imagine qu'on devrait être capable de voir les prédateurs à l'œil nu. Je ne peux pas croire que le prédateur est plus petit que la proie. Donc, si le prédateur est au moins la même grosseur que la proie, bien, on, est, on serait supposé des voir à l'œil nu. Alright, gang, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas demain, vidéo SQDC. Avec le produit de 514, le Cushy Cush, qui n'est pas l'ancien euh, couche de 514 de l'année dernière. L'employé de la SQDC me l'a rappelé. Et ensuite, après demain, on est samedi, il va y avoir la vidéo Zuzukana. Je vais faire euh, la review. Du Cloud Walker. Et oui, oui, le Cloud Walker. Zuzukana l'a mis en floraison avant Winman. Parce que le Cloud Walker que je possède vient de Zuzukana. C'est un clone qu'il m'a donné. Donc, on garde un peu les informations pour samedi. Soyez présents. Donc, demain, vendredi, Vidéo SQDC. Samedi, Vidéo, Zuzukana, le YouTuber,